Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question que j'ai reçue euh, il y a quelques, euh, quelques jours. Qui paye quoi dans une colocation optimisée mmh. Yo les gagnant gagnants, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton « s'abonner ». Ainsi que sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question du coup, que j'ai reçue euh, par un membre de la communauté Esprit Gagnant. Ok, qui parlait de colocation, il était en train euh, de mettre en place sa colocation. Et il se posait la question, mais Damien, c'est cool, mais qui paye quoi Donc, on va voir ça tranquillement et on va détailler qui paye quoi dans une colocation. Il y a un point qui est important déjà, c'est que c'est toi qui vas récupérer euh, le loyer. Et ça, c'est le plus important. Dans une colocation, il y a des différentes charges, il y a un truc qui va être assez simple, c'est que tu vas faire, alors dans une colocation, on va se mettre en meublé, donc là, ok, mais me mets pas alors dans 0,1% des cas, tu vas faire une colocation en nu peut-être, mais là on va parler d'une colocation en meublé. Tu vas, je te préconise d'aller sur du forfait au niveau des charges. Comme ça, tu euh, fais en sorte d'être tranquille, de ne pas avoir de régule, parce que euh, voilà, il y a quand même un certain turnover. Tu n'es pas sûr qu'au moment de ta régule, ce soit les mêmes qui soient dans la coloc et compagnie. Ça, ça peut être un peu compliqué. Donc, tu fais un forfait, tu regardes ce qui se pratique. Euh, tu essayes de ne pas être trop, euh, trop gourmand sur ton forfait parce qu'attention, il faut que ce soit réaliste, c'est-à-dire que tu ne peux pas passer 300 euros de charges euh, si en fait tu as 100 euros de charges de copro, 50 euros d'électricité, etc. Il faut que ce soit cohérent les charges que tu proposes par rapport aux réelles charges que tu as euh, sur ton bien immobilier euh, par le, les charges de propriété qui sont imputables. Aux locataires et puis aux différentes euh, autres choses que tu pourrais mettre dans l'appartement en option. Mais d'une manière générale dans une colocation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un package. Ce package, il va être constitué de, euh, de l'électricité dans certains cas. Il y a certaines colocations où je le fais, d'autres où c'est euh, le, les colocataires qui payent. Mais d'une manière générale, si le chauffage est compris, euh, dans l est électrique il n'est pas compris dans les charges collectives, alors je fais un forfait et je prends à mon nom euh, la facture électrique et ensuite je, je leur du coup euh, fais un forfait pour payer tout ça. Donc il y a les charges d'électricité, euh, il y a souvent, et je te conseille de le mettre, il y a la fibre, donc internet à mettre pour qu'ils aient le wifi dans tout l'appartement, la télé, ça coûte plus très cher de faire ça et, et c'est plutôt intéressant. Tu as euh, une partie du coup des charges de copropriété que tu peux imputer sur ton locataire. Donc, quand tu vas voir, tu as une partie, c'est les charges récupérables. Tu regardes la proportion. Donc, imaginons qu'il y ait 100 euros de charges et 40 euros de charges récupérables, ce qu'on appelle charges récupérables, c'est-à-dire les charges que tu vas pouvoir facturer à ton locataire. Donc, tu sais que sur tes charges de copro, tu vas déjà mettre 40 euros dans ton forfait de charges pour ta colocation. Ensuite, tu vas avoir l'électricité. Tu fais une estimation. Maintenant, c'est si appelé EDF. Tu peux très rapidement, par rapport à là où tu habites, au chauffage que tu as, au mètre carré que tu as, et ils te font une estimation euh, du, euh, de ta consommation, selon si tu as des plaques à induction, etc. etc. Du coup, là, tu, tu rajoutes tu rajoutes euh, la box, potentiellement Netflix, etc. Tu rajoutes toutes les choses. Tu regardes combien ça fait. Tu le divises par le nombre de colocataires et ça fait le, les charges que tu fais payer. À chaque colocataire. Si ensuite c'est vraiment trop élevé, regarde, mais normalement, si tu as bien fait tes calculs, si tu as fait un investissement rentable, tu devrais arriver à un bouquet relativement euh, cohérent pour chacun des, des colocataires. J'ajouterai une petite précision. Quand tu es au forfait, au niveau des charges, tu ne peux pas demander à, à récupérer la, la taxe sur les ordures ménagères. Dans ta, dans ta taxe foncière, tu as une partie qui est la taxe des ordures ménagères. Et cette taxe-là, normalement, quand tu, quand tu es au quand tu n'es pas au forfait, quand tu es en provision pour charge, tu peux demander au locataire de la payer. Quand tu es au forfait, mets-la bien dans ton forfait de charge car tu ne pourras pas la demander ensuite. Voilà. C'est seul, la seule petite spécificité. Pour le reste, sois honnête. Le but, ce n'est pas parce que tu es au forfait, ce n'est pas d'assassiner euh, les colocataires, c'est d'être cohérent entre ce que tu vas réellement consommer et ce que tu vas leur, euh, leur impacter. C'est-à-dire que si tu as 150 euros de charge de copropriété, il n'est pas logique de leur donner les 150 euros dans le forfait parce qu'il y a une partie qui te revient, les charges de copropriété. Donc, tu ne peux pas faire ce que tu veux par rapport à ça. Ensuite, si tu rajoutes une femme de ménage, si tu rajoutes d'autres services, ben, tu les ajoutes et tu regardes si tu de la cohérence par rapport à ce qui se fait sur le marché, tu, peux, tu, es encore, tu es bien placé pour proposer une colocation qui soit rentable pour toi et qui limite la vacance locative parce que, bien évidemment, si tu te retrouves avec 150 euros plus cher que le marché, ce n'est pas parce que tu fournis une femme de ménage qui seront, euh, connaît, qui seront euh, capables de payer 150 euros plus cher que la colocation qui est juste à côté. Donc, voilà. Il faut être cohérent entre ce que tu proposes et ce que tu factures, tout simplement. Si tu aimé cette vidéo, mets-moi un gros like, partage-la à tes amis investisseurs. Mets-moi en commentaire si tu plutôt euh, charge au forfait ou prévision avec euh, régulation annuelle, etc. etc. Ça m'intéresse de savoir si tu, euh, si tu procèdes à l'un ou à l'autre dans tes colocations, si tu en as. Et si tu n'as pas encore de colocation, et pourquoi n'en as-tu pas Mets-moi en commentaire ce qui te bloque encore aujourd'hui pour passer à l'action et faire des colocations à haut rendement. Si tu veux discuter par rapport à ça de tes problèmes, des actions que tu veux mettre en place, des objectifs que tu as et les atteindre concrètement dans cette année, alors je te propose une session stratégique de 45 minutes avec moi ou quelqu'un de mon équipe. Ça nous permettra de mettre ensemble ton plan d'action à 30 jours et à 90 jours pour savoir également si par rapport aux objectifs que tu as, par rapport à ton état d'esprit, on est capable de t'accompagner et tu peux faire partie des nouveaux coachés des programmes Esprit Gagnant. Donc n'hésite pas à prendre ta session stratégique. J'espère qu'au moment où tu regarderas cette vidéo, il y aura encore des créneaux disponibles. Comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs. Mais passe à l'action. Prends ta session stratégique, on a la chance de discuter et deviens un producteur. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao